Alors la méthode mère, c'est quoi La méthode mère, c'est avant tout une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'appréhender les problèmes. C'est ça qui est le plus important. Après, la méthode mère, eh bien, ce sont des techniques qui vont vous permettre, finalement, petit à petit, de mieux comprendre les comportements qui vous poussent à manger. Alors on travaille sur deux axes. Le premier axe, c'est réapprendre à manger selon nos instincts. Tout simplement, manger quand j'ai faim, m'arrêter quand j'ai plus faim, et dans cet espace-temps, manger ce qui me fait envie. À ce moment-là, on ne peut pas prendre de poids. Ça nous permet de comprendre qu'à un moment donné, on mange parce qu'on a vraiment faim et ça, c'est important de nourrir nos cellules. Et de l'autre côté, en fait, à des moments donnés, on va se nourrir pour finalement faire autre chose que nourrir nos cellules, c'est-à-dire nous réconforter, nous apporter un bien-être, etc. Une fois qu'on a fait ça, finalement, on n'a pas fait grand-chose. On a juste réglé une problématique de réapprendre à manger selon nos instincts. L'idée, c'est de comprendre qu'il va falloir aller travailler en profondeur sur le détournement de la fonction de la nutrition vers un besoin de se réconforter, d'aller mieux, etc. Et ça, en fait, ce sont essentiellement les émotions. Mais derrière les émotions, il y a les stress. Et c'est sur les stress qu'il faut travailler. On travaille sur trois niveaux de stress. Le premier niveau de stress, ce sont les stress du quotidien, ce que je peux nommer ma vie, mon boulot, ma femme. On va travailler sur un deuxième type de stress. Ce deuxième type de stress, ce sont des stress en lien avec des événements que je peux dater, c'est-à-dire je sais qu'à ce moment-là il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai pris du poids, ça peut être le mariage, ça peut être un décès, ça peut être l'arrivée d'un enfant, la ménopause, ça peut être une peine de cœur. Et on va travailler sur un troisième type de stress qui sont en lien avec les mémoires héritées. Le transgénérationnel qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver avec des stress qui sont totalement inconscients, dont la personne n'a absolument pas conscience, mais le corps, lui, en fait, le vit à l'intérieur. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, on va se retrouver en surpoids parce que du fait du transgénérationnel, hein, ce qu'on appelle la science de l'épigénétique, on se rend compte que la personne va chercher à se protéger de choses, encore une fois, non conscientes. Ce qu'il faut comprendre par rapport au surpoids, c'est que c'est pas que d'un coup on se met à grossir sans raison, c'est qu'en en fait à l'intérieur, il y a une personne qui est mince et qui demande qu'une seule chose, c'est à sortir. Sauf que son vécu l'empêche parce qu'elle a des peurs. Et le fait de travailler avec la méthode mère va faire qu'elle va pouvoir à un moment donné ouvrir cette carapace et finalement sortir de cette enveloppe qui la liène complètement pour pouvoir justement vivre libre et être elle-même. Avec la méthode mère, allégez-vous la vie